Bref, comme tous les matins, Anne-Sophie, infirmière, prépare les médicaments de la journée. Comme tous les matins, les interruptions se multiplient. Louis a vomi ce matin euh, Louis, c'est pas qui m'en occupe C'est Élise. Ah, bon, ok, merci. Et d'ailleurs, ça commence par un médecin qui n'a pas bien regardé la planif. Pour la qui a regardé la planif, là, euh, c'est bon. La deuxième interruption vient de sa collègue, qui lui demande qu'est-ce qu'elle a prévu pour ses vacances. Bon, vous partez en vacances cet été Anne-Sophie lui répond qu'elle a prévu de partir en vacances au Portugal. Parce qu'elle est fatiguée. En même temps, elle prépare machinalement sa sable de vanco. Et puis, le téléphone sonne. Beau. Tu peux répondre Eva, s'il te plaît C'est un appel du laboratoire. Pour dire qu'un des tubes prélevés par Anne-Sophie ce matin est complètement coagulé. Il va falloir tout reprélever. C'est le labo qui a appelé le tube de team à coaguler. On ne pas l'exploiter. Ah, merci. Le médecin, sa collègue, le labo. Anne-Sophie se rend compte qu'elle s'est trompée dans sa perf. Merde, je sais plus où j'en suis. Bon, allez je vais recommencer. Bref, on l'a encore interrompu alors qu'elle préparait une perf.